Voilà, alors il fallait que là, il fallait leur <s Fragen> dire Madame la fille, je va vous dire que c'est pas bien les enfants Vous savez pas ce que vous faites Alors vous, uh écoutez -huh. madame, c'est pas comme ça Parce que faites votre boulot, c'est bien Moi, mon, mon travail d'homme politique De privé, c'est d'écouter De parler avec les gens Une fois que ça, la part m'a dit Mais vous, monsieur le maire, vous êtes d'accord C'est Vous oui, c'est d'écouter pour pourquoi Et écoutez-moi, je sais qu'on m'inquiète C'est comme ça C'est comme ça qu'on fait la politique C'est comme ça pas fait la C'est oui. Jean-Luc Mélenchon, une question sur la France, euh, le pouvoir de la liberté, le pouvoir de la liberté qui rassemble des mouvements opposés aux classes vaccinales et pour le pouvoir d'achat. C'est énoncé de plusieurs villes, qui s'inspirent du mouvement des routiers euh, anti-vax au Canada qui a démontré le pouvoir de la liberté. Oui. Vous les sautez oui. eh C'est une question qui revient, c'est la question oui. Est-ce que euh, les mouvements doivent montrer la blanche et même partout hein, avant d'être le Moi j'entends deux choses. D'abord comment comment commencent par écouter ça raconte les gens. Avant d'avoir décidé qu'ils sont anti-black, fascistes, antisémites, et tout ce qu'on nous a fait pour les gilets Voilà des gens qui se mettent en mouvement avant de pouvoir faire carte, comme ça. être Contre ça, je défends aussi le montage. Et on va en parler pas. dans un instant. Bon. Euh, ne croyez pas qu'ils se mettent en voiture à 2 euros le un litre euh, par plaisir. Bon. Deuxièmement, euh, ils disent qu'ils sont contre le pass vaccinal. Moi aussi, je ne vais pas aller leur dire que non, nous, ils sont torts. Non, vous pouvez, voyez, vous, vous, vous manifester avec ah, eux. Ben, je pourrais les soutenir, euh, oui, bien sûr. Je Parce que je me souviens des mouvements que ça, commencé sais comment ça et déjà les jeunes, bon, ils avaient droit à tout, hein, vous êtes perdu pas tout ça. On a jamais